entrons dans le vif du sujet avec les différents exercices. Donc voilà, j'ai rappelé ici le, le contenu final vers lequel on va essayer de, de tendre. Et on va commencer avec un peu de contenu. Euh, je vais vous fournir ici un, une archive Opal, donc c'est un fichier SCAR. Que vous allez pouvoir glisser-déposer dans Topaz, tout simplement parce que Opal et Topaz sont compatibles. Alors, ils sont compatibles dans le sens Opal Opale vers Topaz, hein, pas dans l'autre sens. Donc, tout ce qu'on a fait sur Opal, on peut le déposer dans, dans Topaz sans problème via un fichier SCAR, donc un fichier d'archive. Donc là, il est déjà fourni. Donc, on va le télécharger. D'ailleurs, je vais le télécharger tout de suite. Et on va commencer donc par l'importer, hein, c'est-à-dire, c'est un simple glisser-déposer dans Topaz. Donc, je vais aller maintenant changer de fenêtre et aller dans Topaz. Et donc là, maintenant, je peux glisser déposer. Voilà. Donc, il me propose d'importer l'archive. Et voilà, j'ai mon module ici. Donc, c'est un module complet hein, euh, réalisé sous, euh, sous Opal et qui va nous permettre d'avoir une base de, de travail pour apprendre à utiliser Topaz. Et donc, maintenant, on va créer notre premier schéma. Enfin, on va plutôt euh, euh, appliquer notre premier schéma. Le schéma est fourni. Hein, donc, voilà un exemple de schéma très simple. Donc, euh, on a un accueil. On a une étape. Donc, il va nous falloir ajouter une étape qui s'appelle euh, « étape contenant un module de cours ». C'est son nom. Hein. Voilà, donc c'est assez clair, je pense et puis ensuite bien sûr on va l'associer au module de cours en question donc un item accueil et un item étape contenant le module de cours on va voir comment réaliser la fin, là c'est pas, un, pas une étape c'est quelque chose qui est inclus dans, dans un réglage le très fort indique qu'il s'agit d'un enchaînement simple donc on va voir également comment réaliser l'enchaînement et puis vous avez un indice ici hein, qui vous montre le, le résultat à l'écran de ce que vous devez obtenir je vais le réaliser devant vous et ensuite, je vais vous laisser le, le faire. Et avec un clic droit, donc je fais « Créer un item ». Alors C'est heureusement bien dans l'ordre. Hein. Le premier item, c'est « Accueil ». Euh, voilà. Alors Son nom, c'est « K euh, », comme étude de cas. Bon, ça, ça remonte à, aux origines de, de Topaz. Peu importe, hein. vous pouvez évidemment lui donner le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler euh, « Accueil », vous pouvez l'appeler euh, « Toto » si vous voulez. Donc, moi, je vais juste l'appeler « K. Euh, accueil » pour qu'on s'en souvienne. Voilà, créer. Et je vais également créer tout de suite un, une étape contenant un module de contenu. Alors, l'intention, il hein, faut regarder le, le schéma. Euh, les, les étapes, il va falloir les numéroter. Donc là, c'est l'étape 1. Donc, je vais indiquer étape 1. On peut éventuellement même compléter avec un rappel de son contenu ou de son rôle. Donc là, c'est module module de cours. Ça, c'est pour le concepteur. C'est un aide-mémoire pour le concepteur. Il faut essayer d'être le plus rigoureux possible et le plus complet possible au niveau de la description et qu'il y ait absolument une cohérence entre ce qu'on va créer dans Topaz et le schéma qu'il faudra avoir en permanence euh, sous, sous les yeux. On va travailler euh, directement avec le schéma. Donc là, étape 1, mais si on n'est pas obligé de tout recopier contre un module de cours, on peut euh, euh, abréger un petit peu, mais il faut en, en tout cas que ce soit suffisamment euh, clair. Il faut lier maintenant cette étape de contenu à l'accueil. Donc il y a un lien hein, qui est cette flèche qui relie euh, l'accueil à l'étape de contenu. Ben ça, ça se fait comme dans Opal, hein, lorsque euh, on insère un item. Et on voit qu'ici, il y a une étape de départ. Donc, euh, on va choisir l'étape de départ. Comme on l'a déjà créée, on peut par exemple la glisser-déposer euh, simplement. Voilà. Ou bien, je vais refaire la manip, euh, à un clic droit. Voilà. Et sélectionner un item. Et voilà. Donc là, on vient d'établir le lien, donc cette flèche ici, de lien entre accueil et état du menu. Alors, je vous laisse déjà faire ça. Il nous reste à associer l'étape avec le module de cours qui est proposé, et puis également euh, réaliser la, la fin. Alors, tant qu'on y est, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, hein, non, on parle. Euh, on va compléter le, le titre. Bon, pour l'instant, je ne vais pas chercher très loin. Hein. Merci, ça, voilà. Donc là, c'est bon, il n'y a plus de croix rouge. Et on va entrer dans le module, le module de cours, l'étape 1. On va lui mettre un titre. Pour l'instant, là aussi, c'est pareil. On ne va pas le chercher très loin. Et on va donc rechercher le module opale qu'on doit intégrer dedans. Alors, Quand vous survolez la petite icône ici, euh, vous avez trois possibilités, insérer un module Opal, une division ou une activité d'apprentissage. Ici, là, c'est un module qui doit être fourni dans ce que vous avez téléchargé tout à l'heure. Voilà, il est là. Donc on va pouvoir le glisser, déposer ici. Et voilà. Souvenez-vous, hein, un module Opal, c'est une espèce de concentrateur dans lequel on a tout, tout le plan de, du cours, un cours au sens large, avec les exercices, les évaluations, etc., donc là, c'est un module Opale complet euh, qu'on peut insérer là-dedans. Alors, ce n'est pas le meilleur moyen hein, d'utiliser Topaz, mais on va procéder étape par étape avant d'arriver à quelque chose d'un peu plus fin. Alors, il faut choisir également un, un mode de navigation. Bah, ça, vous, vous expérimenterez les deux. Hein, il y a le mode linéaire et le mode libre. À vous de voir. Je ne pense pas que ça change grand-chose à ce niveau-là, mais on verra. Et enfin... Euh, bah, il faut spécifier l'enchaînement alors ça c'est bien sûr la, la, la, la nouveauté de Topaz hein, par rapport à Opal c'est qu'on a des étapes et donc chaque étape va pouvoir être enchaînée avec une étape suivante voire même plusieurs étapes suivantes et donc à chaque fois il va falloir spécifier euh, vers où on va à la fin de l'étape hein. si je reviens au schéma je vais basculer assez souvent hein, entre le schéma et on euh, a plusieurs écrans mais bon, on n'a pas le choix euh, donc à la fin de cette étape on voit qu'il y a une flèche vers la fin donc euh, il va falloir décider hein, de, vers où on va et là on va vers la fin alors il n'y a pas vraiment d'item euh, fin euh, en fait on va choisir ici euh, le type d'enchaînement voilà donc en cliquant sur le petit point d'interrogation qui est ici voilà on choisit tout en bas fin, c'est tout, pas plus compliqué que ça voilà. Alors, vous voyez en passage qu'il y a pas mal de choix possibles. Alors, on enregistre, évidemment. Hein, et on va pouvoir lancer euh, notre module pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc on peut aller directement ici dans Aperçu. Voilà. Donc on a une page d'accueil qui pour l'instant est un peu vide. On verra qu'on peut la remplir. C'est un espace dans lequel on pourra par exemple mettre des, euh, des explications. Euh, instructions, etc. Et puis en bas à droite, on a un bouton ici « Commencer » donc pour accéder au module. Et on a la totalité du module Opal qui est disponible. Donc, évidemment, pour l'instant, ce n'est pas une bonne manière hein, d'utiliser Topaz, encore que ça pourrait très bien être un cours précédent qu'on donne en révision aux apprenants. Et ensuite, on va vers des choses un peu plus fines. Nous, on va procéder un peu au tourment, on va se servir du, du matériel là qui, est, qui est fourni hein, et le, le, disons changer un peu le, le mode de navigation à travers ces, ces différents éléments. Et à droite, le bouton suivant qui permet d'avancer. Donc ici, dans cette chaîne graphique-là, la navigation va se faire par le, le panneau qui se trouve à gauche. Voilà, et là on a atteint la fin du, du module. Alors, bien entendu, vous pouvez publier hein, si vous voulez regarder ça dans une page web. Donc, là, c'est la charte graphique avec une dominante de vert assez claire. Et il y en a une autre, la charte graphique Mirage, donc qui ressemble un peu à celle d'Opal hein, qu'on a par défaut, qui est également responsive, hein, c'est-à-dire compatible avec smartphone et, et autres tablettes, avec euh, la possibilité d'agrandir l'écran justement lorsqu'on est sur des, des, des écrans un peu petits mais toujours le menu de navigation qui se trouve sur la droite alors revenons maintenant à l'item d'accueil qu'on va essayer de paramétrer un peu, il y a pas mal de choses qu'on peut, qu peut modifier, par exemple le texte du bouton commencer, c'est à dire que lorsque je suis à la racine de mon contenu donc je vais euh, en bas à droite, j'ai le bouton qui permet de démarrer. Donc là, il s'appelle « Commencer », mais je peux très bien le renommer. On peut également euh, ajouter un texte qui va, par exemple, présenter le, le module. On peut ajouter euh, un, un logo. Donc là, il y a un logo qui est fourni. Je vais le télécharger. Vous pouvez mettre un autre hein, si vous avez une image sur votre disque dur. Pour euh, le nom du bouton, hein, on a l'option ici « Texte du bouton ». Pour le texte présentant le module, ben, on a un bloc introductif. On peut même ajouter euh, des images, des choses comme ça. Donc Ça, c'est une syntaxe qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Opal. Et pour le logo, eh bien, on a une, euh, une rubrique partenaire. C'est euh, là-dedans qu'on va mettre notre logo. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc C'est déjà un petit peu plus euh, sympathique. Donc, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, je vous laisserai faire la manip. Donc, tout se passe dans l'item d'accueil, que j'ai appelé moi K accueil. Et dans le paramétrage de la publication ici. Donc, tout est grisé pour l'instant parce que ça n'a pas été modifié, mais à partir du moment où vous allez le modifier, voilà, ça va apparaître. Donc, le texte du bouton de démarrage. Ensuite, il y a les éléments assez classiques, avec hein, glossaire, la bibliographie. Donc, ça, c'est comme sur Opal. Euh, zone de recherche, pour publier un moteur de recherche également. Le bloc introductif, qui va nous permettre de présenter euh, l'exercice, par exemple. On peut associer, bien sûr, différents éléments, hein, mettre des, des images, même des, des fichiers PDF également. Hein. Si, si vous avez un, un texte euh, qui va servir de support ensuite aux exercices, eh bien, vous pouvez euh, ici insérer une ressource et, euh, qui sera un fichier PDF, par exemple. Et enfin, dans les partenaires, donc je vais ajouter l'image, voilà, comme ceci. Alors, regardons ce que ça donne avec aperçu. Voilà, J'ai mon texte qui apparaît ici, mon logo qui apparaît en bas, et mon bouton euh, « Commencer ici » qui a été renommé.